Bienvenue sur la ressource Musique.me, disponible à tous les abonnés du réseau des bibliothèques de Perpignan, Méditerranée, Métropole. Musique.me est un service de musique en ligne. Vous pouvez écouter de la musique depuis votre ordinateur ou l'application de votre téléphone portable ou votre tablette. Sur la page d'accueil, retrouvez les nouveautés musicales du moment, vos artistes favoris, le top des écoutes ainsi que des web radios. Utilisons à présent la barre de recherche pour rechercher, par exemple l'artiste Angèle. Pour lancer une écoute, il vous suffit de cliquer sur la flèche. Si ce titre vous plaît, vous pouvez également l'ajouter sur une playlist, tout comme l'album ou l'artiste. Pour retrouver l'ensemble de vos playlists, cliquez en haut à droite sur l'onglet « Ma musique ». Parlons maintenant de l'application. Cliquez sur le bandeau de l'application mobile. Je vous invite à télécharger l'application Music.me Bibliothèque. Attention, c'est bien l'application bleue mentionnée Music.me Bibliothèque. Pour profiter de l'application mobile, vous devez créer vos identifiants de connexion. Ils vous seront demandés au premier lancement de l'application. Ainsi s'achève cette présentation. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous souhaite de longues heures d'écoute musicale et à bientôt pour découvrir les ressources numériques du réseau de Perpignan-Méditerranée-Métropole.